On vient de terminer la septième édition du Forum Place aux Enfants à Nantes. Ce Forum Place aux Enfants, c'est une première étape d'un projet autour des droits de l'enfant qui se déroule sur l'année entière à destination des écoles, des centres de loisirs cette année, pour vous donner une petite idée, c'est 11 classes, 4 centres de loisirs qui sont partis sur le forum Place aux enfants au mois de novembre. C'est vraiment une première étape pour permettre à tous les enfants de découvrir la Convention des droits de l'enfant, qui est un texte pas toujours facile à appréhender. Et c'est surtout un espace où on va permettre aux enfants d'exercer leurs droits, de les mettre en pratique, notamment avec une multitude de propositions où on va partir de leur expression, de leur regard sur leurs droits, et de la vision qu'ils en ont de l'application très concrète au quotidien du droit à la santé, du droit à l'éducation, du droit au loisir. Donc c'est un moment fort qui est à l'occasion de la date anniversaire du 20 novembre et c'est l'occasion de réunir une quinzaine de partenaires chaque année qui vont proposer aux enfants des ateliers sous un format ludique mais avec des supports complètement différents. Donc on va pouvoir vivre un débat... Ciné autour des droits de l'enfant, comme un jeu de plateau, on va découvrir des installations scénographiques, on va pouvoir pleinement découvrir son droit au loisir en jouant dans un espace ludothèque. C'est vraiment une multitude de propositions pour parler, pour découvrir la convention et les droits. nourris, loger et de grandir dans de bonnes conditions.